Donc je, vais laisser, je vais laisser quand même la machine allumée, de façon, je, suis pas là, je couper, Moi je coupe mon micro, je ne suis pas là. Je, enfin, Périne, tu me parles, même si on voit ma tête, je ne suis pas là. Et je vais laisser, la, je vais laisser le truc allumé c'est par hasard. OK. Bah, pas voilà, que éteignes voilà. bien le micro quand même. Oui oui, bah, ça c'est je ce saurais le forcer. C'est double. <rire> voilà. Ouais, bah, bon, bon, bonne réunion et puis, Ouais, euh, merci. Au revoir. Bonjour à tous, on attend encore peut-être quelques minutes. J'espère bien malgré la période qui est quand même bien bien compliquée on aimerait que ça s'arrange mais c'est pas trop le cas euh, tiens Mirko qui est là bonjour Mirko c'est mon collègue du partenariat européen de la blockchain bonne surprise Eric ça va à Toulouse oui oui ça va bien merci Je tu vois j'ai le temps de venir un peu plus voilà. C'est bien, c'est bien. Ça va, ça va. On est dans une reprise de rythme à peu près correcte. Ben, bravo. Ben, on vient de loin. Oui, on vient de loin, voilà, c'est ça. Tu as eu des retours depuis le mois de novembre Au euh, propos de… Bah de, de... Euh, ben, de ce qu'on a pu faire de Open Education Global francophone. Et non, il n'y a pas eu de suite. Euh, particulièrement. Pas encore Non. Mais honnêtement, on était tous dans le nez, dans le guidon de la quantité pédagogique euh, qui est très, très lourde à porter, euh, de la réussite de, des examens du premier semestre qui était la grande inconnue pour tout le monde. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais voilà, on s'est fortement mobilisé là-dessus pour, euh, pour réussir au maximum les choses. Mmh. Voilà, et depuis, ça va un peu mieux parce qu'on voilà, a des résultats, on a… On a un feedback non, qui est fait est dessus clair. et ça rassure et ça a calmé un peu tout le monde. Et donc, nous, ça nous a détendu un peu le, le rythme. On peut repenser à ces sujets-là. D'accord. Voilà. Je... Pour, euh... Et donc, oui, on va pouvoir en reparler. Voilà, et nous, euh, ben, on a tous eu nos rythmes et nos, nos, nos travaux euh, divers et variés. Et donc, euh, même s'il euh, y a toujours euh, une bonne base... Euh, euh, bah on a été un peu débordé par l'organisation de ces premiers webinaires hein, qu'on voulait faire tous les mois. Mmh. Là, on a, on a eu quand même Colin, c'était déjà très intéressant le mois dernier, et aujourd'hui Barbara. Euh, C'est un peu tout ce que j'attendais en fait, une hein, <rire> Barbara sur le, le sens de l'open. Donc je suis enchantée euh, qu'elle ait réagi au quart de tour euh, quand je, je cherchais quelqu'un. On aura Coco, Giovanna, Ensuite on aura, euh, coucou, Diana, Paola. Ensuite, on aura euh, on aura Amadou, euh, qui euh, est avec nous aussi depuis Abidjan, qui présentera le mois prochain. Donc, on va réussir aussi, c'est toujours pareil, à hein, se remettre dans les clous d'une chose plus stable et normale. Et d'autant qu'au mois de septembre, on animera vraiment toute la préparation francophone pour l'événement Open Education Global à l'Université de Nantes. Donc, euh, tout ça va nous mettre gentiment sur la voie, les éléments euh, des questions de l'Open Education. Voilà, donc euh, il est 34. Je vais euh, laisser la parole à Barbara, qui, qu a, que j'ai rencontrée grâce à l'organisation d'Open Education Global francophone au mois de novembre, avec euh, Mona euh, Laroussi, et qui travaille à l'Université de Genève. Je la laisser se présenter et je la remercie énormément d'avoir... Euh, euh, proposer euh, un, ce sujet très riche qui est de comprendre euh, le pourquoi de l'Open merci à toi Barbara et en plus elle est accompagnée pardon, par Céline Ramsauer qui est une, une artiste qui va, nous, qui va nous accompagner aussi en chanson ça c'est chouette merci beaucoup à toutes les deux Merci à toi Perrine. bonjour à toutes et à tous. Euh, vraiment merci Perrine pour ton engagement, pour euh, toute l'énergie que tu mets, la coordination pour coordonner ce groupe francophone. Et euh, effectivement, c'est un petit peu on the fly, puisque jeudi dernier, on a décidé que ce serait moi aujourd'hui. Donc euh, ce que j'ai dit, c'est que j'allais simplement partager la réflexion que je mène actuellement sur euh, Open Education, et puis ça porte vraiment sur... Euh, Comment est-ce qu'on traduit ça Quelles sont les valeurs qu'on met là-derrière Quelles sont les théories, les épistémologies qu'on mobilise Parce que euh, je viens effectivement des sciences de l'éducation, et donc euh, je pense Open Education dans mon domaine des sciences de l'éducation. Voilà, alors je vous propose de partager mon écran. Euh, non, je, bon, je vais partager... Alors, théoriquement, vous voyez maintenant le PowerPoint, c'est bien ça Si quelqu'un peut juste me oui. faire... Oui, super. merci Oui, on le voit bien. OK, merci beaucoup. Donc, l'idée, comme je vous ai dit, c'est de réfléchir ensemble. Ce n'est absolument pas de vous livrer des choses qui sont carrées, posées, etc. C'est une réflexion en cours et à continuer ensemble. Je vais d'ailleurs vous solliciter, vous allez voir à plus d'un titre... Et euh, s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de faire des synthèses, enfin qu'elles qu se préparent à prendre la parole aussi parce que justement c'est euh, pensé pour être collaboratif. Donc la, le déroulement de la séance, c'est euh, ben voilà, une petite intro, et puis directement vous mettre en activité. Et donc Périne va mettre dans le, dans le chat le lien vers un petit padlet que j'ai préparé où euh, on va vous demander. Ce qui vous vient à l'esprit dans la langue de votre choix, dans les langues de votre choix, quand on vous dit « open education ». Déjà, vous avez remarqué qu'en français, « open education »,« open science uh, »,« open uh, source software » c'est traduit de manière différente. C'est parfois libre, parfois ouvert. Pour quelles raisons Personnellement, ça reste un mystère. Donc, j'ai choisi d'utiliser « libre » et « ouvert » pour englober le tout. Mais… Euh, c'est un choix temporaire à discuter. Et l'objectif, c'est d'essayer, à la fin de cette séance, d'avoir quelques dimensions essentielles de ce qu'on veut mettre dans, derrière euh, la compréhension de libre et de l'ouvert, notamment euh, en termes d'éducation. Donc, euh, comme euh, Perrine vous l'a dit, après avoir présenté euh, ma réflexion, donc, euh, il y a Céline Ramsauer qui... Et autrice, euh, interprète et, j'ai oublié celui du milieu, je suis désolée, en gros compositrice, voilà, pardon, qui a euh, notamment écrit cette chanson ensemble en 2003 et qui en fait est un exemple de Open Education parce qu'elle a créé tout un site web et tout un ensemble d'activités autour de cette chanson ensemble qui est en elle-même est un hymne à la francophonie. Donc, elle a accepté de venir chanter ensemble et de raconter son projet dans le cadre de cette présentation. Ce que j'ai trouvé super parce que euh, on parle tout le, souvent en, entre chercheurs, entre enseignants, etc. Là, on a la chance d'avoir une artiste pour voir la chose open education avec une autre perspective. Et puis euh, après. Cette performance, je vous proposerai justement de, de vraiment discuter, d'essayer de, de poser par écrit quelques dimensions euh, qui nous semblent essentielles de, du libre et de l'ouvert. Voilà, donc euh, tout de suite, je vais vous demander d'aller sur ce petit padlet là et puis de dire quels mots vous viennent à l'esprit, quels concepts vous viennent à l'esprit, quelles théories, euh, quand on vous dit... Open dans le sens justement de open science, open education, etc. N'hésitez pas à écrire dans différentes langues. Il y a souvent des mots qui viennent et puis qui sont pas de la même langue. Et si ce sont des langues on est vraiment, dont on est vraiment éloigné, peut-être essayer de produire une traduction française. On vous laisse deux minutes et puis on va afficher ça. À tout de suite. Pour ceux qui se demandent, c'est en bas à droite le petit plus. hein. Oui, effectivement, vous pouvez déplacer les, les post-it et les mettre un petit peu vers le haut de l'écran, comme ça ils sont tous affichés. En tous les cas, je vous remercie déjà pour vos contributions parce qu'on voit qu'il y a des choses très diverses qui apparaissent. Très bien. Écoutez, euh, je, je, je vous remercie pour tout ce qui arrive là. Donc, euh, on voit qu'il y a des choses qui sont en lien avec euh, l'accès. Donc, euh, moi, je l'entends comme euh, accès en termes d'infrastructure, donc que les choses soient accessibles, soient gratuites et qu'on puisse y accéder. Il y a des choses comme la justice, donc qui font référence là à l'ouverture d'un point de vue épistémique aussi. Enfin moi, derrière justice, j'entends justice épistémique, mais je suis peut-être biaisée. Euh, il y a bien sûr le partage. Et euh, ce qui m'interpelle aussi, c'est euh, les communs, en fait. Et c'est un petit peu avec ça que j'aimerais poursuivre. Donc gardez bien à l'esprit euh, ce qu'il y a sur ce padlet. Euh, Mettez-vous l'URL de côté parce que on va être amené à, à revenir dessus. Donc justement, pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question C'est parce que je pensais que euh, c'était figé, en fait, que ça y est, les choses avaient été posées, et puis quelque part, qu'on ne pouvait plus les discuter. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, que les définitions de 2015, elles sont... En train d'être totalement revu, avec euh, en intégrant des nouvelles perspectives, comme on va le voir, qui font référence à la justice épistémique, par exemple, à la prise en compte d'autres cultures. Mais pour rebondir sur le commun, parce que je pense qu'on ne peut pas euh, parler de d'éducation libre et ouverte si on ne regarde pas l'héritage en termes de commun. Et je pense qu'historiquement, comme l'a montré euh, Paul Stacy il y a un héritage. Donc cette histoire de commun, de, de open science, open education, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps, mais qui a été mis entre parenthèses pendant plus ou moins deux siècles et qui est en train de revivre. Donc euh, moi, je trouve ces, ces trois dessins très évocateurs parce qu'ils montrent comment, au fil des siècles, les ressources ont été gérées dans l'Antiquité par justement les communs avec un marché et un État, pour prendre uniquement ces trois entités qui sont dans le background, qui restent faibles. Puis, vers le Moyen-Âge, un État qui devient très puissant et qui s'approprie quelque part ce qui était géré par les communs et qui commence à gérer les ressources de cette manière-là. Et ce qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, et qui est encore en vigueur aujourd'hui, un marché surdimensionné qui gère... Entièrement les ressources. Et euh, pour prendre un exemple concret des articles scientifiques, il y a une semaine, je connaissais pas cet article hein, de l'anglais 2015. Je sais pas si vous vous le connaissez, mais je vous le recommande vraiment. Il est transformateur parce qu'il montre justement comment les articles scientifiques, en fait, circulaient totalement librement. Ce n'est qu'en 1908, avec ce congrès de Berlin que euh, les choses ont commencé à être fermées et encore, comme l'usage était justement de faire, li faire circuler librement les, la connaissance scientifique et les articles et débattre des idées, etc., malgré euh, ce qui avait été décidé à ce congrès, en fait les usages ont continué et il n'y a pas eu d'application homogène. Par contre, on a quand même remarqué euh, qu'il y avait eu une sacrée fermeture, entre les années 1950 et puis, euh, disons, jusqu'à 2015, grosso modo. Et on voit que c'est dans les années 70, 90, puis 2000, que les, les choses ont vraiment changé. Par exemple, en termes d'accès aux articles scientifiques, c'est la Déclaration de Budapest sur le libre accès qui a fait, euh, d'un point de vue légal, que les choses doivent changer et que les articles scientifiques devraient de nouveau circuler librement. Mais comme, un petit peu comme en éducation, quand il y a une nouvelle chose qui est, qui est inventée, qui est créée, euh, elle met environ 20 à 25 ans à arriver dans les classes, à arriver dans la société. Donc, ce qui a été décidé dans les années 2000, eh ben, c'est quelque part maintenant qu'on peut en recueillir les fruits. Donc moi... Euh, ma conjecture donc une conjecture c'est plus faible qu'une hypothèse mais c'est un peu plus fort qu'une supposition c'est que internet qui avait été créé justement dans les années 70 euh, ça a permis en fait de donner cette infrastructure de libre circulation avec le web qui est venu par dessus comme service d'information en fait, tout simplement, euh, il y a quelques semaines, je pensais que c'était le web qui avait euh, permis cette circulation, et etc. Mais non, en fait, ça a simplement ravivé une ancienne pratique qui avait été euh, camouflée, qui avait été étouffée pendant euh, quelques années, enfin quelques dizaines d'années. Et ça se traduit euh, justement aujourd'hui par l'utilisation de tous ces « open euh, », notamment « open science » qui est apparu en 2011, aux états unis puis en 2016 en Europe, donc euh, la demande de mettre à disposition euh, les articles scientifiques, euh, bon maintenant il y a encore d'autres choses. Ailleurs malheureusement je n'ai pas de données, euh, donc si vous en avez c'est très volontiers pour les partager. Et ce que je trouve particulièrement intéressant c'est que dans euh, cette conception de l'open science, en fait on reste... Dans une conception très axée financement et économie, en fait, ce qu'on dit, c'est que les recherches ont été financées par des deniers publics, donc les résultats doivent être partagés et être libre, en libre accès. Alors qu'aujourd'hui, notamment avec euh, cet avant-projet de l'UNESCO de définition de Open Science, on a quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus oui, de beaucoup plus large, qui prend en compte des choses beaucoup plus intéressantes, comme le Citizen Science, par exemple, la participation ouverte des acteurs de la société, ou quelque chose qui m'interpelle encore beaucoup plus, c'est l'ouverture à la diversité des connaissances. C'est-à-dire qu'on va, va sortir des modèles actuels, on va vraiment réfléchir avec des, des cadres de référence qui sont totalement autres, pour penser l'ouvert et le libre d'une autre manière que dans le système dans lequel on l'a pensé jusqu'à maintenant. Pour rebondir là-dessus, justement, euh, moi je me suis posé la question de, des épistémologies et de ce qui est véhiculé généralement dans les ouvrages, de, dans les manuels de méthodologie de recherche, on trouve comme épistémologie couramment, le constructivisme, le positivisme, etc., le pragmatisme, et puis euh, des épistémologies comme euh, le, la sociomatérialité, comme les épistémologies du lien, ou comme euh, celle que je viens de découvrir tout récemment, l'épistémologie Ubuntu, elles ne sont pas là, elles ne sont pas euh, comment dire, véhiculées dans ces manuels euh, plus largement euh, transmis. Et ce que j'ai remarqué dans ces, trois, euh, dans ces trois épistémologies, qui ne sont que des exemples, hein, qui reflètent cette transformation qu'on a vécue avec Internet, le réseau des réseaux, donc une pensée en réseau, je pense que c'est vraiment ça la, la, la grande différence qu'on a vécue ces dernières années, la grande rupture quelque part avec le monde d'avant, c'est Internet qui, a, euh, qui amène à penser en termes de réseau. Donc dans ces trois épistémologies, on retrouve justement cette histoire de réseau, cette histoire d'humains et non-humains qui sont interconnectés, et on le voit aujourd'hui par exemple avec euh, l'écologie, et euh, ce que je trouve particulièrement intéressant, et les, les gens, euh, les personnes euh, ici présentes qui connaissent l'épistémologie Ubuntu vraiment pourront euh, nous en apporter plus, c'est qu'il y a en plus mentionné cette, cette ouverture, la dignité humaine et l'attention mutuelle, le partage. Voilà, donc ça ce sont trois pistes par exemple, pour penser l'ouvert et le libre d'une autre manière, avec d'autres cadres de référence. Et puis, en fait, ce qui m'avait mis euh, la puce à l'oreille par rapport à Ubuntu, c'est, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a une vingtaine, trentaine d'années, on utilisait un système d'exploitation qui s'appelait Ubuntu, justement. Et je me suis dit, ben, si ça s'appelle comme ça, c'est peut-être pas pour rien. Et j'ai cherché et je suis tombé sur une épistémologie vraiment hyper riche euh, d'ouverture et de partage. Donc, euh, comme on dit souvent que euh, les, la communauté du logiciel libre est vraiment précurseur en termes de justement ouvert et libre, de partage, de, de respect des droits, euh, mais tout en partageant, je me suis posé la question de savoir, et je vous la pose aussi, dans quelle mesure est-ce que, euh, pour l'éducation libre et ouverte, on devrait s'inspirer, on pourrait s'inspirer des euh, 10 principes essentiels du logiciel libre que vous voyez affiché ici. Donc ça, c'est une question que je vous soumets. Et qui mène, bien sûr, à la grande question, quel modèle est-ce qu'on veut pour demain à quel modèle est-ce qu'on va contribuer pour l'éducation libre et ouverte donc je pense qu'on est vraiment tous acteurs là maintenant et qu'on a justement les moyens de contribuer donc il faut juste le faire entre guillemets et participer voilà donc comme je vous l'ai dit l'idée c'était pas de vous livrer euh, quelque chose de terminé, de ficelé, mais vraiment une réflexion en cours pour la continuer ensemble. Et avant de la continuer ensemble, je propose de donner la parole à Célina Ramsauer pour qu'elle puisse nous parler un petit peu de son projet et euh, ensuite, euh, s'il n'y a pas de problème technique, nous chanter cette chanson. Euh, donc, donc, euh, je, vous devez juste, s'il vous plaît, bien vérifier que vos micros soient désactivés et euh, peut-être augmenter le volume sonore sur votre ordinateur. Voilà, Céline, la, la parole est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci, Barbara, pour ton invitation. Euh, voilà, ben, ensemble, c'est effectivement euh, une chanson que j'ai créée en 2003 pour parler de la richesse de la diversité. En fait, euh, au départ, on a travaillé avec une, euh, une, une association qui s'appelle euh, EMERA, une fondation qui s'appelle EMERA, et qui travaille pour les personnes en situation de handicap physique et psychique. Et cette chanson, je l'ai créée sur la base de témoignages de ces personnes en situation de handicap qui... Euh, qui en fait m'ont transmis euh, des, des textes sur leur, euh, sur leur ressenti euh, par rapport à, à leur situation. Ce qui, est, ce qui est sorti de plus flagrant, c'était que ce qu'il est. surtout justement le regard que portent les autres sur leur handicap. Du coup, j'ai eu envie d'écrire cette chanson ensemble, Les chemins faisant, euh, c'est à l'occasion d'un dîner. Euh, en privé, avec euh, l'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, euh, où, euh, pas Diouf, mais Boutros Boutros Ghali. C'était encore Boutros Boutros Ghali qui, euh, qui était secrétaire général. Et grâce à son ambassadeur, on s'est rencontrés et il a entendu cette chanson et il, il me dit "Mais cette chanson reflète vraiment euh, les valeurs que l'on défend à." de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est vraiment euh, un hymne euh, qui pourrait être celui de... De, ...de grandes discussions se sont mises en place. Et chemin faisant euh, Boutros-Boutros-Ghali a été remplacé par, euh, par euh, Abdou Diouf. Et donc, euh, nous avons poursuivi les, les discussions avec euh, le secrétariat général d'Abdou Diouf pour en arriver, euh, euh, je crois que c'était en 2009... Où, euh, où on a fêté les 40 ans et, euh, leur désir a été de, euh, de se servir de cette chanson, euh, déjà en la en réarrangeant euh, pour qu'elle soit encore plus accessible au niveau de et euh, que cette chanson puisse être envoyée euh, à toute la jeunesse dans tous les états membres de l'OIF sous forme... Euh, de, de textes, de musique, de façon totalement gratuite pour que la jeunesse puisse s'approprier cette chanson et puisse la refaire euh, dans sa diversité, c'est-à-dire qu'à à partir de ce moment, on appuie encore la pédagogie, euh, ça devient vraiment un, un prétexte, un matériau pour pouvoir continuer à enrichir la diversité à travers les différents pays, les différentes sensibilités, etc. Et « Chemin faisant ben, voilà, », c'est une chanson qui, euh, qui circule un petit peu partout dans le monde. À travers les écoles, euh, elle, elle fait partie. Euh, du final, coup, je me souviens juste que ça coupe un petit peu de temps en temps. Hein. Mais... D'accord. Ça coupe beaucoup. Quand même, euh, ouais et on entend un petit peu le temps aussi. Coupe. en tout cas c'est une sacrée histoire que vous avez vécue avec cette chanson c'est juste incroyable le niveau que vous avez atteint avec une chanson hum. c'est vrai que c'était quelque chose d'assez euh, inattendu euh, en tout cas qui n'était pas prévu euh, pas prévu du, dès le départ mais euh, je pense que c'est aussi justement la magie euh, de l'artiste euh, qui fait que voilà on pose quelque chose et tout à coup ça nous emmène euh, autre part mais même si là en l'occurrence c'est vrai que au départ euh, dès le départ c'était clair que euh, qu'on est parti sur un outil euh, sur un outil pédagogique Donc, euh, et ben, merci beaucoup d'être là parmi nous et euh, d'avoir accepté comme ça spontanément l'invitation de Barbara. Nous, on est tous là en train de se passionner pour euh, les théories et la pratique aussi de l'open, avec euh, des gens du monde entier là, puisqu'on a quand même Alexandre Ankerli qui nous rejoint très tôt le matin <rire> euh, du Canada. Et il euh, y a Amadou qui est d'Abidjan et Barbara de Genève. Euh, y a Toulouse, hein, Radi, d'où venez-vous Du Québec. Du Québec euh, du... Oui, mais, mais, mais, mais ce qui, ce qui m'interpelle, c'est Barbara, que j'ai connue depuis 20 ans en Tunisie. Donc, c'est ah, pour super. la revoir. Pour... Oui. Bonjour Jade. quelle surprise. Bonjour. Ah oui, ah oui j'ai repéré nom je me suis dit que c'était un bon moment pour se retrouver, mais ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis au Québec. Génial. Euh, voilà, et Lilia qui est, qui est en Tunisie. Et alors, je ne sais pas si tout le monde peut dire d'où il est. Mirko, il est de Croatie. En tout cas, c'est génial, c'est génial, et merci à tous d'être là. Alors, est-ce que Célina va nous, va nous chanter sa chanson Vous êtes prête Je vais essayer de vous la chanter. Je, je Peut-être faites-moi signe si vous voyez que c'est vraiment trop la catastrophe <rire> euh, au niveau de la, la connexion. <musique> Regarde, on n'est pas pareil Et pourtant le soleil brille pour toi et moi Regarde, on a le même. Quand on se tient la main sur le même chemin Le chemin de la vie c'est toutes nos envies, c'est le seul combat important ici-bas. Alors nos différences de sens, véritable résonance, ensemble on avance. le besoin d'être Non celui de paraître Regarde Sous les doigts endoloris La force et l'énergie D'avoir encore envie Envie de vivre sentir léger, se sentir accepté, alors nos différences, de corps et de sens, d'un résonance, en... Envie de vivre Tant et vain toutes nos différences le corps et le sens véritable résonance ensemble ensemble Merci, merci. Alors c'est sûr, ça peut être mieux capté que sur Zoom. Apparemment, Zoom n'est pas fait pour faire des concerts à distance. Mais euh, c'était vraiment super. Ça nous parle tellement cette période de Covid. Hein. Je trouve qu'on est là à, à réussir à se réunir de, de partout. Envie de vivre libre, <rire> de s'accepter et voilà, ouais, merci beaucoup, c'est génial, là. Oui, en effet a parce qu'on ben, ne prend pas souvent le temps d'écouter une chanson, voilà. de, de, de ce temps-là et ça résonne en effet avec euh, tout ce qu'on qu fait. Barbara, je, je te rends la parole hein, parce que c'est ta, ta session hein, de toute façon et on était là pour discuter de ce que tu nous as soumis euh, les communs, le, le partage voilà euh, ouais. merci beaucoup Célina, merci beaucoup Périne effectivement euh, je pense que là on a vraiment été mis en condition pour bien réfléchir bien penser donc euh, je vous propose de, déjà d'avoir vos réactions Donc, euh, peut-être que vous voulez lever la main ou bien et Périne, tu, tu veux modérer ça à qui tu donnes la parole? Hein, parce que je ne suis pas sûre de le voir. Et euh, donc, euh, si quelqu'un veut prendre la parole, commencez par prendre la parole et puis ensuite euh, prendre deux minutes pour, enfin plus que deux minutes pour, euh, pour euh, mettre par écrit les dimensions qui vous semblent essentielles de l'open et du libre j'ai envie de donner la parole à Alexandre Incari qui a déjà pas mal écrit dans le chat, hein, qui, qui nous dit qu'il pratique euh, qu pratique euh, justement les communs euh, depuis les années 70. Alors il va nous il, il pense que <rire> Je ne dis pas que personnellement, je le fais depuis les années 70 parce que je suis né en 72 ou en 72. Euh, puis, j'ai justement parlé beaucoup sur le chat, alors euh, je n'ai pas nécessairement besoin de parler beaucoup, mais je crois que on peut se placer dans euh, l'ouverture de toutes les ouvertures plutôt que se tirer la couverte d'un côté ou de l'autre. Euh, il y a eu certaines discussions là-dessus il y a quelques années avec euh, la Open Knowledge Foundation euh, qui disait entre le mouvement du logiciel libre et des sources ouvertes euh, qui prend beaucoup, beaucoup de place, souvent ça devient des silos de l'ouvert. <rire> Alors qu'on veut tous travailler ensemble, euh, je pense que c'est un petit peu de se mettre ensemble plutôt que de dire voici les, ceux qui l'ont qui pensé en premier. Barbara, je te laisse rebondir. Euh, euh, alors, moi, ce que j'ai lu dans le chat, c'est que parfois aussi, on, on pense toujours que ça vient du logiciel libre ou de l'open source, des, des, de, de la façon dont a été conçue l'informatique, mais finalement, c'est plus ancien. C'est-à-dire que c'est la façon de fonctionner des universitaires qui étaient restés en informatique, de ne pas partir de la page blanche et de, de se redonner le code et de tous avancer ensemble pour aller plus vite dans les développements, qui, qui vient tout simplement des pratiques universitaires. Alors ça c'est une théorie, une autre théorie qui est défendue par Piron, Florence Piron c'est de dire qu'apparemment ce positivisme institutionnel, hein, je reprends ces termes, ça a été véhiculé vraiment dans les sciences humaines mais les sciences dures entre guillemets y ont échappé et donc ça a permis justement d'échapper de de, de, à cette censure de 200 ans quelque part et donc à continuer à, avec le libre. Mais bon, ça c'est une théorie. En tous les cas, euh, merci beaucoup Alexandre. Ce que je retiens, c'est que justement, il faut faire attention à ne pas se cloisonner, à vraiment penser écosystème large, à intégrer tout le monde. Si on veut être ouvert, on intègre tout le monde. Donc euh, vraiment penser large. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions tout de suite Quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole moi, ce que je retiens de ce que, de ce que nous a dit Alexandre aussi, c'est attention au silo ouvert. Tout le monde est convaincu dans sa petite communauté d'avoir bien raison, de se tenir chaud, que c'est agréable. Et finalement, on fait tout ça pour construire quand même des cours qui soient accessibles à tous. Euh, qui, euh, et quand on dit accessible, là, pour le coup, ce n'est pas en informatique, hein, ça veut dire que ce soit facile à, à reprendre et qu'en ayant une, un minimum de compréhension du droit d'auteur, on se sente libre. Et on ne se met pas de frein à l'avance pour reprendre les textes. C'est vraiment la question fondamentale des contenus éducatifs. Parce que dans l'open education, on n'est quand même pas dans la science on est dans le manuel que l'enseignant vendait à côté. Et il n'y a pas de mal, d'ailleurs. La question, c'est de savoir à quel moment on défait les freins, je trouve, mentaux des juristes qui, dans telle ou telle institution, vont dire. Euh, on, entre guillemets, on ne peut rien faire, c'est pas seulement les juristes, hein, c'est des représentations euh, générales du droit d'auteur très fermées. Et finalement, il faut savoir lire ou aller demander l'autorisation à l'auteur et voir ce qu'il veut, mais voilà, traditionnellement, il fallait quand même faire un écrit sans se resserver de ce, ce qu'il disait. Et encore, là, tu restes sur la question du droit, mais imagine-toi euh, quelque chose qui a été produit au Canada, je veux dire du point de vue contenu pur, si du point de vue droit il peut être réutilisé par exemple on a un représentant ici de Côte d'Ivoire est-ce euh, que du point de vue contenu il est adapté probablement non, non. Adapté. De... Voilà, justement donc il va falloir totalement le réadapter le repenser et puis après par contre ça va revenir vers le Canada et ça va être hyper enrichissant donc cette circulation entre réseaux c'est là qu'il y a l'ouverture et puis la, la, la, la richesse va vraiment pouvoir se faire alors Amadou, justement, qui s'occupe de, de créer des contenus éducatifs pour le programme scolaire de Côte d'Ivoire, enfin, voilà, avec la bonne volonté des enseignants. C'est aussi l'idée que, euh, que ça soit fait par les enseignants eux-mêmes. Après, il faut que, s'étant donné ce mal, ils aient envie de le partager. C'est toujours la même question qui revient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on on a, on a, s'est donné beaucoup de mal, il faut avoir une disposition d'esprit un peu spéciale pour se dire oui, oui, bah très bien que tout le monde le réutilise. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas, que le droit interdit de réutiliser des contenus trouvés sur Internet. Parce que justement, si ce sont des œuvres originales, des œuvres de l'esprit, elles sont protégées la plupart du temps et dans le monde entier par le droit de la propriété intellectuelle. Et ça, qu'on soit en droit du common law ou en droit un peu continental, européen, qui s'est largement diffusé, y compris dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ça dont je parlais quand je disais il faut réussir à, à comprendre cet environnement qui n'est pas évident pour que non seulement euh, on fasse savoir que ça existe et qu'on peut partager, <rire> même si on a créé un contenu qu'il faut penser à le partager aux autres et aux relecteurs, pour que d'autres puissent le réutiliser, il faut aussi le dire et le dire et le rendre apparent au sein même du contenu. Donc moi, je suggère les licences Creative Commons, parce qu'elles sont dans YouTube, dans, partout, dans Wikipédia, et que, mais elles sont difficiles quand même à, à comprendre. Euh, mais l'idée des licences Creative Commons, c'est quand même de simplifier le droit d'auteur et de donner une autorisation par défaut de réutiliser à des fins notamment éducatives. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, ce pourquoi on est tous là, pour, pour dire que pour dire c'est possible. Et puis, il y a aussi la grande question, c'est quand on paye des auteurs, ben, les enseignants, ils ne vont pas seulement être bénévoles, je reprends le cas d'Amadou, ça serait quand même mieux qu'ils soient payés pour certains du temps pendant les, les, les congés scolaires ou d'autres qui prendraient une année off pour rédiger des et qu'ils soient rémunérés et peut-être même avec des droits d'auteur pour cinq ans. Mais qu'on s'assure qu'une une fois qu'ils sont payés ces montants-là en droits d'auteur, et eh ben, leur contenu soit bien sous licence Creative Commons qui permettent à tous les enseignants de le réutiliser, aussi aux élèves, d'être imprimés euh, sans plus redemander l'autorisation. Voilà, et moi, je suis favorable à bien payer les auteurs et à ce qu'ils soient euh, bien rémunérés, mais que justement, ils aient compris l'avantage et l'intérêt de, de, de mettre une licence pour, euh, pour que ça diffuse et. Grâce à Mona aussi, je vois bien que l'UNESCO se préoccupe du manque de manuels scolaires en Afrique subsaharienne. Ça serait vraiment une façon de régler les choses, mais de bonne qualité. Encore une fois, on n'est pas là à dire « soyez bénévoles, faites ça dans votre coin ». Non, il faut de la qualité, il faut, faut être payé pour le travail qu'on fait. Il y a certains bénévoles qui, qui ne souhaitent pas en avoir une rémunération, c'est bien mais je trouverais plus normal d'avoir une grille et de systématiquement rémunérer les auteurs de contenu open education seulement comme c'est difficile à remettre en place il faut prendre tout quoi. <rire> pour l'instant il vaut mieux au moins faire quelque chose que de ne rien faire Je, je comprends, Perrine que le droit d'auteur te préoccupe beaucoup, parce que ben, forcément, hein, on l'a vu aussi avec l'intervention de Colin la semaine passée, euh, c'est effectivement une, une problématique majeure, mais je propose quand même d'essayer d'ouvrir le débat à, à plus loin. Donc, partir du principe que oui, on peut partager et puis ouvrir, aller plus loin. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller Qu'est-ce qu'on qu qu aimerait vraiment euh, peut-être vous voulez prendre quelques minutes pour essayer de mettre euh, justement par écrit ces, ces dimensions qui vous semblent essentielles de l'open, qu'on devrait considérer donc euh, vous pouvez retourner au, au padlet de tout à l'heure ou bien euh, simplement, euh, voilà, suite à ce que vous avez entendu, euh, les réflexions que vous avez menées euh, mettre deux trois choses, quoi deux trois dimensions et si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pendant ce temps-là, euh, il faut se manifester. Euh, Périne, est-ce que tu peux coller dans le chat ou sinon, attends, je vais vite le faire. Voilà. C'est toujours le même padlet hein, pas Non, alors le padlet, ah, voilà. c'était celui d'avant, mais ouais. là, euh, il y a 10 dimensions et puis ça permettra de voir justement ce que tout le monde entre sous forme de tableau, donc c'est peut-être plus facile. Ça, c'est pour euh, tout de suite. Et puis si vous voulez retourner au padlet, je vous remets aussi le lien. Voilà, il y a des premières choses qui arrivent, fluides, organiques, équitables. Alors, encore une minute Voilà, je pense que celles et ceux qui ont voulu participer ont pu le faire. Donc, euh, ce qui ressort, c'est la participation, donc co-construire, être acteur, être, euh, oui, avoir ce, ce qu'on dit en anglais, le ownership, empowerment, collaborer, donc de nouveau, euh, cette notion de faire ensemble. Partage, bon, cette ligne-là, cette personne-là, elle est vraiment sur l'aspect partage, l'aspect communautaire, juste adaptatif. Cette proposition-là, pour moi, elle se situe plus justement au niveau euh, de ce que je présentais dans les, la dernière euh, recommandation de l'UNESCO, la, la dernière compréhension, donc euh, la, la prise en compte de savoirs multiples et divers. La fluide organique équitable, fluide organique, je ne suis pas sûre de voir ce que ça veut dire. Est-ce que euh, quelqu'un, la personne qui a ah mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées, est-ce que, je vais, je vais juste arrêter de partager pendant deux secondes, est-ce que la personne qui a, qui a mis fluide et organique pourrait vite prendre la parole pour nous expliquer ce qu'elle qu a derrière la tête Bon, du coup, ça implique de sortir de l'anonymat. Oh non, mais ce n'est pas un problème, hein. c'est ah. juste que je parle trop. Euh, je veux dire, euh, comme un océan, c'est ouvert, il n'y a pas de, de compartiment. Et euh, dans, dans le libre, dans l'ouvert, dans ce qui est open, c'est beaucoup ça aussi. C'est que ça se fait de façon euh, pas automatique, justement, mais organique, dans le sens que ce n'est pas euh, prédit à l'avance. D'accord. Donc, ça rejoint un peu cette idée d'écologique, écosystème aussi, c'est ça? Oui, oui, oui. Okay. C'est pas seulement bottom-up ou top-down, c'est aussi que c'est ouvert de toutes les façons possibles et imaginables dans toutes les dimensions. Oui, effectivement, et ça c'est très très important, ça rejoint l'idée de réseau en fait. Donc ça peut, venir dans tout, ça peut partir dans tous les sens et ça peut venir dans tous les sens. Et euh, donc les autres choses qui sont arrivées entre temps, je vais encore une fois rafraîchir la page. Donc facilité, reconnaissance, collaboration. C'est marrant, hein collaboration, communauté, on voit qu'ils reviennent. Euh, facile, donc ça doit être facile d'accès, ça doit être, euh, enfin j'imagine, je l'entends comme ça. Équitable. Mm -hmm. Ok, Bah, écoutez, euh, moi je pense qu'on est en train justement de, de rejoindre un petit peu euh, tout ce que... La nouvelle définition de l'UNESCO en termes de science ouverte essaye de couvrir. Et euh, Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je proposerai de nous inspirer de ce, ce, ce nouveau texte, cet avant-projet de l'UNESCO pour la science ouverte, pour essayer de rédiger quelque chose de, de semblable pour l'éducation, ouverte et libre, et donc ça, ça, ça pourrait être une source d'inspiration. Et une autre source d'inspiration, ça pourrait être justement ce qui a été fait dans, dans, en termes de logiciels libres. Et puisque eux, c'est quand même une communauté qui est vivante et qui tourne depuis euh, des dizaines d'années, qui marche. Donc ils ont réussi à trouver des, des, des modèles économiques, des modèles scientifiques d'échange qui marchent de développement aussi, puisque c'est quand même pas rien aujourd'hui, l'informatique, les logiciels, on en a besoin. Euh, donc moi, je proposerais d'aller dans ces deux directions-là. Maintenant, je ne sais pas euh, s'il y a des personnes qui seraient intéressées à vraiment travailler là-dessus, euh, ben, qu'elles puissent se manifester, qu'elles se manifestent euh, auprès de Perrine, auprès de moi, euh, pour, pour faire un travail plus en profondeur là-dessus. Voilà ce que je vous propose de faire. Et puis, si quelqu'un aimerait intervenir, prendre la parole. Euh, je n'ai pas suivi le chat pendant ces quelques minutes, mais je vais aller regarder ce qui s'y est passé. Donc, si quelqu'un aimerait intervenir, n'hésitez pas. Ok, donc c'était revenu sur cette idée de fluidité. Il y a Amadou qui voudrait... Oui, Amadou, s'il vous plaît. Ok, vraiment, merci de nous donner la parole. C'est vrai qu'on parle ici de ressources éducatives libres, mais aussi, il faut prendre en compte un paramètre qui est la formation des enseignants à la production justement de ces ressources. Parce que nous, dans les pays en voie de développement, notamment en Côte d'Ivoire où je suis, et la plupart des enseignants n'ont pas cette formation, cette compétence. Et donc, quand bien même, les gens veulent l'utiliser, parce que lorsqu'il y a eu la COVID, on a été confrontés à la difficulté. Un peu partout, les uns et les autres voulaient contribuer, ils ont utilisé comme ils pouvaient et les ressources qui étaient disponibles ou bien les logiciels qui se présentaient à eux. Mais dans la plupart des cas, les gens n'avaient pas la formation requise pour produire et pour les gens ne connaissent même pas suffisamment les ressources éducatives libres. Moi, je suis dans une salle de connexion présentement, comme je vous ai dit, je suis avec des collègues, on est en train de corriger l'examen blanc du baccalauréat, blanc de mon état, de notre UP, je fais un gros plan sur l'ensemble des collègues, mais eh, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre eh, les collègues ne savent pas comment produit ces ressources éducatives, peut-être ne connaissent pas comment les utiliser et tout. Donc, il y a aussi un défi à ce niveau-là, à pouvoir relever, comment vulgariser ces ressources pour que, justement, les enseignants puissent les approprier. Je pense que c'est un point aussi important, du travail à venir. Je vous remercie. Effectivement, et votre appel a été... Euh comment dire, euh, repris dans le chat par euh, Dominique GMR. Gm, Gm, désolée, j'accroche votre nom, euh, en termes de, de formation à la compétence d'ingénierie pédagogique. Euh, Peut-être vous voulez prendre la parole pour, pour élaborer là-dessus, justement Comment est-ce qu'on pourrait former, de manière ouverte et libre peut-être, à justement l'utilisation, la création des, des, des ressources entre autres éducatives libres Donc comment faire de l'ingénierie pédagogique en ouvert et libre Bonjour à tous, je pense que ça passe par la formation des enseignants et surtout même la formation initiale des enseignants dans le contexte que, que, que l'on vit aujourd'hui. Euh, enfin, ancien formateur, pour ma part, pendant une vingtaine d'années, euh, j'ai pu voir effectivement combien l'utilisation, euh, pour, pour aller de façon plus large, euh, des auxiliaires pédagogiques avait toute son importance et qu'il fallait pour l'enseignant à la fois non seulement maîtriser les contenus et les faire évoluer, mais aussi les mettre en forme, les mettre en scène pour qu'ils soient parfaitement compréhensibles au niveau des publics qu'ils rencontrent. Et ça devient aujourd'hui, enfin, de mon point de vue, une, une compétence essentielle à développer, euh, qui allie d'ailleurs aussi, au-delà de l'ingénierie pédagogique, une certaine forme de créativité au niveau des équipes pédagogiques. Donc le ensemble là tient toute sa place ensemble au niveau des différents, avec les différences culturelles, les différences qui peuvent exister d'un pays à l'autre, mais aussi ensemble pour trouver des bases communes à la fois de conception et d'élaboration de contenu, ce qui est quand même là aussi un challenge immense Oui effectivement on revient sur cette histoire d'ouverture euh, aux cultures et aux connaissances des autres et puis ça on ne sait pas comment aborder en fait on... on cherche On cherche et puis il faut, il faut contribuer à, à, à faire des, des prototypes hein. moi je pense que c'est comme ça qu'on avance oui. c'est en proposant des idées puis en les matérialisant concrètement en les essayant et puis petit à petit en les faisant évoluer est-ce que Mona est encore là pour peut-être nous dire un mot de, du groupe de travail qui se met en place sur les ressources pédagogiques Vous voyez, ce n'est pas éducative libre, etc., mais le, le groupe de travail ressources pédagogiques qui se met en place. Mona J'étais connectée depuis tout à l'heure hein, avec mon, mon iPhone, mais j'étais connectée. Oui, oui j'ai vu, j'ai vu. Je fais de l'ubiquité depuis. Hein. Bon, euh, merci de m'avoir donné la parole. C'était juste, euh, il y a un groupe de travail sur les ressources éducatives libres qui se met en place pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, j'ai pensé que Perrine pourrait faire une bonne participante à ce groupe de travail parce qu'il y a tout cet apport qu'elle a cité tout à l'heure de droit d'auteur et également de, de vision plus long terme avec les badges et avec également le, le blockchain. Donc, c'est pour faire aussi un regroupement entre tous ces éléments open qu'on voit séparément. Et donc, le groupe de travail est... Vous l'avez cité tout à l'heure, et c'était bien parce que j'ai suivi. Pour, vous, pour te donner, Barbara, la preuve que j'ai tout suivi, donc c'était... Je n'ai pas besoin de preuve. C'est aussi l'occasion pour avoir une ressource contextuelle par rapport au pays de l'Afrique de l'Ouest et pas uniquement des ressources éducatives qui sont importées du nord vers le sud donc c'est ce groupe de travail s'est mis en place justement pour inciter à la production de ressources contextualisées travailler avec les uns et les autres pour partager, collaborer comme, vous, comme il a été mentionné aussi tout à l'heure, pour ne pas refaire la même chose parce que les ressources éducatives libres existent, l'idée c'est de pouvoir utiliser les meilleures partager celles qu'on peut avoir et tout ça. Donc c'est un peu l'objectif de ce groupe de travail et de faire aussi une profil de, un, un profil de la ressource qui est propre à l'Afrique et non pas avoir un profil importé par des noms des non. Voilà un peu l'objectif de ce groupe de travail. Et puis je pouvais pas mettre tout le monde, je devais choisir. J'ai pas choisi mon ami, je l'ai choisi parce qu'elle a des compétences qui peuvent être bénéfiques à ce groupe de travail. Effectivement, et ça pose aussi, je veux dire, tu parlais de blockchain et là Périne c'est l'experte en la matière, mais ça pose aussi la, la, la question de la certification. Donc ça c'est une grosse question, la certification ouverte et libre, mais ça doit aussi être considéré dans une logique d'éducation ouverte et libre je pense que l'évaluation, avant d'arriver à, à la certification, déjà l'évaluation est un problème au niveau des ressources éducatives et libres. L'évaluation en tant qu'évaluation. Donc, pour arriver à la certification, ce sera un deuxième point. Mais déjà, en, en termes de ressources éducatives libres ou pas libres, le problème de l'évaluation reste à résoudre. D'ailleurs, c'était un des plus grands problèmes au moment de, du confinement de la COVID. C'est que, oui, d'accord, je peux enseigner, mais comment évaluer Et c'était la question qui avait posé le plus grand problème. Et je pense que Lily Hachniti pourrait intervenir parce qu'elle a mis un petit mot sur le chat et c'est son travail de recherche. Elle pourra peut-être donner plus de, de précisions là-dessus. Alors, je crois qu'il y a Eric aussi qui veut la parole. Donc, est-ce que… Lilia ou Eric, qui prend la parole Ok, on va proposer peut-être Eric. Euh, oui, simplement, merci. Euh, je voulais intervenir sur ce sujet, que je connais un petit peu quand même, parce que je travaille depuis de très longues années sur un, un portail de ressources éducatives libres euh, qui est disponible là sur Internet euh, pour la, la formation continue des archivistes. Hein. Et c'est une réalisation qui, en fait, qui est internationale. Le contenu en fait, est écrit à quatre mains euh, de là, sur, la, sur la thématique donc, archivistique. Euh, mais euh, les, les chapitres en fait, de, du contenu sont écrits par un collectif d'auteurs qui est systématiquement composé de membres qui sont issus des différents partenaires des pays, des pays qui travaillent sur ce projet. Donc, ce n'est pas une écriture en fait... Euh, Uniforme qui, qui viennent d'un continent ou de notre continent. En fait, c'est un mixte de, de tout ça. Donc, donc euh, si vous voulez, vous pourrez, vous pourrez partager plus en détail ce truc-là. Et, et je suis intervenu, en fait, sur, euh, sur le deuxième point, la certification, parce que justement, je suis en train d'y travailler, parce que c'est l'étape qu'on est arrivé. Euh, C'est-à-dire qu'on a une communauté qui utilise depuis des années ce contenu et qui demande, en fait, d'avoir avoir une attestation... Euh, comme quoi ils ont suivi ce contenu ou une certification. Voilà. Et donc, on est en train de la monter. J'ai justement une réunion dans, dans deux heures là, euh, sur le sujet. C'est pour ça que je suis dedans. Et euh, effectivement, comme vient de le dire Mona, bon, il y a, avant d'arriver à la certification, il y a déjà à tester euh, et évaluer. Et donc, on est parti sur, euh, sur deux notions. Euh, C'est les blocs de compétences, d'une part, c'est-à-dire de qualifier en fait, le, le contenu libre mis à disposition en compétences par rapport à l'objectif à atteindre et, et sur ce sur ce schéma-là a été rédigé en fait un jeu de questions qui va permettre de construire un, un énorme en fait euh, parcours de questionnement qui va permettre de faire des jalons de, de validation des compétences acquises en suivant le les, les modules selon les différents parcours en fait que les, les utilisateurs euh, prennent pour suivre ces modules parce qu'en fait il y a un parcours type et puis il y a des parcours libres voilà c'est tout un agencement et donc, une des clés qu'on a utilisées, je ne sais pas si c'est celle que vous envisagez, c'est les, les blocs de compétences. Voilà. Mais par contre, j'avais une question, moi, mais, bon, qui est un autre sujet. Euh, c'est euh, une question qui, qui m'est posée récemment, parce que je changeais de pilotage sur le projet. C'est le financement de tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, euh, moi, j'ai un projet qui a, qui a démarré euh, à Tunis. On ne parle que de Tunisie en ce moment, En 2005. Il a été lancé officiellement à l'époque, euh, voilà. Euh, et euh, donc jusqu'à présent, il était financé par par des gouvernements et une aide euh, importante de l'organisation internationale de la francophonie qui avait permis le démarrage. Mais aujourd'hui, en fait, pour le garder intact et pérenniser sans faire payer les utilisateurs, en fait, euh, les nouveaux responsables de ce projet s'interrogent beaucoup sur les modalités pour financer les ressources libres. Parce que c'est ça paraît plus ou moins évident quand on est dans nos établissements universitaires ou scolaires, mais quand on a comme ça une, une ressource qui est positionnée et qui est gérée plutôt par un monde associatif ou externe, en fait, je ne sais pas si c'est un sujet qu'on qu pourrait aborder un jour, mais c'est comment on finance les ressources libres. On a parlé de payer les auteurs, etc. C'est vrai, il faut les payer pour obtenir les droits d'utilisation de, de leur contenu, mais il faut trouver le financement. Voilà, je me tais. Merci beaucoup, euh, effectivement cette question du financement elle est fondamentale et là aussi je pense qu'on doit vraiment penser euh, en dehors des cadres de référence qu'on a actuellement si vous repensez un petit peu aux trois dessins que j'avais tout à l'heure par rapport au commun, à l'État etc. Euh, essayez de penser autrement euh, avec d'autres modèles de référence là je lisais, moi je ne suis pas du tout économiste mais je suis tombé sur un bouquin qui parlait de, de changer de type d'économie, donc là qui s'est basé apparemment sur la ce qu'ils appellent en anglais la scarcity, donc le manque, alors qu'on pourrait aller vers une, une économie qui est basée sur l'abondance. Bon, Moi, j'y comprends rien, sincèrement, j'y connais rien, mais euh, peut-être qu'il euh, y a des économistes sûrement qui sont en train de travailler là-dessus. Mais effectivement, c'est une question que j'avais abordée aussi à, à la grande conférence, la Open Education Global. Euh, quels sont les modèles économiques quoi Il faut vraiment s'y intéresser. Comment est-ce que les, les gens gagnent leur vie avec ça euh, à part ça, il y a Amadou qui avait une question aussi. Euh, Périne, on peut dépasser un peu parce qu'on est un peu en train de déborder on peut, on peut dire au revoir à ceux qui veulent partir, bien sûr. Enfin, Comme ça, ça permet euh, qu'ils nous disent au revoir. Et après, on peut déborder parce que je trouve que c'est assez rare et on est quand même là de tous les pays. J'ai envie, envie de réagir à plein de trucs, mais surtout, je laisse parler les autres. Donc, je me Est-ce que des personnes doivent partir bah, Dites-nous au revoir et puis on continue. Super, si on fait comme ça. Ok, bah on continue. Hop, merci. Voilà, merci. <rire> tout le monde a envie de rester, c'est bien. Alors, Amadou, oui. Ok, donc je voulais un peu, et, au niveau de Mona, et elle a dit tout à l'heure qu'il y a un groupe de travail et, au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour produire les ressources éducatives libres. Mais nous nous sommes rendus compte que ces ressources-là sont beaucoup plus axées sur les STEM. Je suis enseignant d'histoire, géographie au secondaire, mais rarement il y a des ressources en dehors des thèmes. Donc, pour l'instant, comme on est à des débuts dans notre pays et dans notre région, et la plupart des ressources-là concernent uniquement les thèmes, c'est-à-dire les sciences, les technologies et les matières et autres. Mais les autres disciplines. comme les nôtres là, sont des pour compte. Pourtant, on a bien envie aussi d'être intégrés dans ces dispositifs-là. Nous, nous avons au, en Côte d'Ivoire une association qu'on a appelée la Ligue des enseignants Histoire Géographie de Côte d'Ivoire. Et donc, cette Ligue-là travaille justement à résoudre ce genre de difficultés. Et c'est au vu même des difficultés, du fait que nous ne sommes pas pris en compte dans tous les projets TIC qui ont cours en Côte d'Ivoire, que nous-mêmes, grâce à une bourse de, de l'AUF, évidemment avec l'Université de serdi pontoise l'Université de Genève, c'est-à-dire le Master Accredit, que nous avons postulé et puis on a eu l'occasion de pouvoir maîtriser cette compétence-là. Je vais dire que pour l'instant, tous les programmes qui sont mis en place sont dans le cadre d'Esther. Maintenant, comment prendre en compte aussi les autres disciplines? d'enseignement au secondaire. Je pense qu'il faut tenir compte aussi de ce paramètre. Merci. Je vais peut-être prendre la parole parce que je dois vous quitter. J'ai une autre réunion à 13h30 mais comme ils prennent du temps pour se mettre en place, je reste encore un peu. Euh, en fait, le groupe de travail dont euh, que j'ai cité tout à l'heure, ce n'est pas un groupe de travail qui est euh, STEM. Le STEM. Je vais vous dire pourquoi le STEM était été mis à l'honneur. C'est parce que les filles sont exclues du des STEM exclus euh, sur Internet, exclues même dans la vie, et qu'on encourage aussi la production de ces ressources pour inciter aussi les filles à avoir des ressources chez elles, parce qu'elles sont exclues de la salle de classe pour ça et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des… et vous, vous êtes de l'Afrique de l'Ouest et vous vivez un peu sans cette euh, politique-là. Donc, pour revenir un peu à, au groupe de travail et pour les thèmes et le financement aussi, parce que là, je dois aussi prendre ma casquette de financement parce que je peux intervenir là-dessus. Moi, je ne suis pas UNESCO, je suis à l'IFEF. Je suis la directrice de l'IFEF, l'IFEF, nous avons des programmes à l'IFEF qui sont les ressources éducatives libres pour le programme IFADEM et on n'exclut pas les, les, ni les géographies ni d'autres, donc c'est ouvert pour tous les enseignants. Si vous pouvez produire des ressources éducatives libres, il y a tout un plan sur IFADEM pour les enseignants et encore c'est les enseignants du primaire et du secondaire et donc il y a un financement pour toutes les ressources éducatives libres qui peut faire la différence et il y a même un référentiel qui a été mis en place par Ifadem. comment utiliser la ressource éducative libre, et qui a été traduit dans plusieurs langues, 8 ou 9 langues, et que vous pouvez consulter sur le site de l'IFADEM. Après, pour tout ce qui est UNESCO, c'est un financement qui est de l'AFD, de l'Agence française de développement, justement pour développer le maximum de ressources contextualisées, et donc là, vous pouvez voir sur le site de l'UNESCO, ce genre le, le protocole qui a été mis en place et les ressources qu'ils veulent développer d'ici 2022, la fin de l'année 2022. Donc je pense qu'on n'a pas, qu a, personne n'est exclu dans l'affaire. Toute l'idée, c'était on a accentué plus les thèmes parce que c'est un besoin qui est en relation avec l'éducation des filles et nous sommes tous, même toutes et tous ici conscients que c'est un primordial actuellement pour l'Afrique que les filles accèdent à des ressources de qualité, d'où la nécessité de faire ce genre de de enfin, qu'est-ce qu'on peut dire ça c'est d'encouragement pour ce genre de, de matière tout simplement sur ce Barbara, Perrine, tout le monde je vous quitte parce que j'ai une réunion à 13h30 mais, enfin 13h30 chez moi à Dakar et puis je vous souhaite une bonne continuation et super hein, merci c'était très bien merci, merci à toi d'être venue merci Célina merci Céline c'était super j'ai écouté ouais. merci beaucoup allez pas <rire> À bientôt, ciao, merci. bientôt, merci. Ok. Vas-y, Perrine, vas-y. Je disais juste au revoir à Lilia, qui, a fait cette, enfin, qui est en plein dedans. Depuis, alors elle, elle c'est la plus active avec Gada. Elles ont créé tout un, un mouvement pour créer 100 ressources éducatives libres et en plus en trilingue, hein, en anglais, en français et en arabe. Euh, depuis euh, la conférence du mois d'octobre, donc je pense qu'elle est déjà partie là parce qu'elle ne répond pas donc euh, voilà, et en plus elles, elles ont participé aussi à l'Open Education Week elles ont eu 450 inscrits 130 personnes effectivement présentes quand elles ont fait le, le, le ramdam quand elles ont fait l'appel donc euh, vraiment euh, c'est génial et euh, il faut que on poursuive et d'ailleurs c'est elles qui interviendront au mois de mai hein, euh, Lilia et Gada donc de Tunisie et d'Alexandrie, de Sousse et d'Alexandrie. Voilà, donc euh, je, je, pour ceux qui veulent encore participer, je te laisse, Barbara, je voulais juste… Non, non, je propose qu'on qu qu termine gentiment, là, on a tous d'autres choses aussi qui nous attendent. Donc, euh, je, je pense qu'on on a quand même avancé. On a de nouveaux éléments. En tout cas, moi, j'ai appris et puis je vais prendre des choses depuis le chat. Je n'ai pas eu le temps de réagir parce que qu'on voilà, ne peut pas être partout en même temps. Mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des ressources qui ont été partagées dans le chat. Donc, je vous remercie beaucoup. Euh, je vais continuer à compiler ça. Et euh, ben voilà. de toute façon, on est une espèce de communauté. Donc, on va rester en contact et puis continuer à avancer, à échanger ensemble pour faire avancer cette, cette question. Donc, encore merci. Un grand merci à Célina. Et... Merci, merci Barbara, génial d'avoir euh, sauté euh, comme c'était moi' pas dit et tu as, as proposé ça très très bien on avait besoin de poser un peu ces sujets euh, dans ces termes là euh, amadou euh, qui dit il faut former les étudiants on n'a pas trop de on n'a pas trop d'occasion d'en entendre parler moi je suis d'accord je ne comprends pas pourquoi la radio et la radio, je pense toujours à RFI, mais pas que, les radios locales devraient parler de ça, du mouvement Donner Envie à plein de gens de façon massive, quoi. et la télévision aussi. Je, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un sujet, pourtant l'UNESCO soutient, mais peut-être que c'est notre année, peut-être qu'avec la pandémie et tout, les gens vont commencer à s'en intéresser dans les médias au-delà des MOOC euh, qui sont intéressants, mais ce n'est pas le sujet. Quoi. Moi, j'aimerais qu'il y ait des manuels créés, qu'on puisse imprimer et distribuer localement euh, voilà, quand, euh, dans, les, dans les écoles euh, du lycée, euh, pas seulement le lycée virtuel de Côte d'Ivoire, mais que le lycée virtuel puisse donner lieu à des impressions faciles, locales de, de manuels papiers, euh, pour papier les, pour les écoliers. Donc, les collégiens, les lycéens. Euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, ce que je vois en transversal. Je ne vous parlerai pas tout de suite de la blockchain et des open badges, mais c'est vrai que j'en ai une bonne, une bonne connaissance aussi. Ah, tu as, as aussi les capsules vidéo en mode télééducative. C'est une des, des choses qui, en tout cas pour la France, a très, très bien fonctionné pour le secondaire, qui a été réalisé par le chez nous par le CNED. Et, et sincèrement, ça, ça, là, ça à l'Uni, ça fonctionne très, très bien. Mais Amadou nous a dit que vraiment, il ne fallait pas privilégier la vidéo chez lui. Ah bon Oui, parce que ça reste euh, difficile euh, dans les conditions les, euh, de son lycée. Et il y a peu d'élèves qui sont équipés, même peu de foyers qui sont équipés. C'est ça, Amadou Oui, je disais en fait, on ne peut pas l'exclure totalement, on peut toujours l'utiliser. Mais pour tenir compte des moyens financiers des apprenants, mmh. on voulait privilégier, parce que les vidéos chez nous ici, ça, au niveau de la consommation des crédits et du data Internet, ça consomme beaucoup de crédits. Et ça fait que bon, lorsque les gens viennent pour suivre des cours avec des vidéos deux ou trois fois, et après ils ne reviennent plus, parce qu'il suffit de payer quelques connexions, et puis, dès qu'on a téléchargé une vidéo, on n'a plus rien sous la main. Comme on veut tenir compte aussi de ce paramètre économique, c'est pour ça que nous, dans notre modèle, on n'a pas privilégié les vidéos. Mais n'empêche qu'on peut élargir la gamme des ressources. Et à ce moment-là, en dehors de la vidéo, permettre aussi à ceux qui ont moins de moyens d'aller sur le score, ou bien de télécharger des PDF pour pouvoir les utiliser directement. D'accord. Euh, Eric, est-ce qu'au mois de juin, tu accepterais de prendre, je crois pas qu'on l'avait qu déjà euh, le mois de juin, est-ce que tu accepterais de prendre une, la réunion dédiée à, au modèle économique Ah Oui, je veux bien, oui. Ouais. Oui, bah, ça me <rire> passionne. Voilà, bah, moi aussi. <rire> mais <rire> Ça me passionne, mais voilà, je ne prends jamais le temps, alors que toi, je pense que tu t'as… Ben, moi, c'est un sujet qu'on doit traiter de toute façon et que d'une manière générale, si on veut déclencher quelque chose de de pérenne sur le sujet, il faut le financer. Parce que bon, je prends toujours ma casquette d'administrateur de technologie. Moi, je ne suis pas du côté des enseignants, je suis du côté du, du dispositif d'accompagnement. Et moi, j'ai toujours la clé maintenant, euh, combien ça coûte Parce que je suis à négocier, moi, des, euh, je négocie des gigas avec la DSI et la DSI m'envoie des factures. Donc, pour faire clair, je dis oui aux enseignants et je me bats ensuite pour trouver des sous pour payer euh, l'augmentation de capacité au personnel. Et donc, je me dis que voilà, c'est un vrai sujet quand même. Euh, D'abord, c'est un vrai sujet et j'ai passé la matinée à écouter euh, la finance à impact mmh. qui a rejoint l'économie sociale et solidaire. Et il faut, il faut, ça serait vraiment intéressant de créer, c'est un appel, hein, mais de, de créer une, une entreprise d'économie sociale et solidaire sur le thème de l'open education un global francophone. Ben, Peut-être ça peut intéresser le, mes collègues qui, euh, qui animent le master sur le sujet hein, chez moi. Ouais. J'ai master économie sociale et solidaire, entrepreneuriat. Très ouais, bah, en bien, bah, et... qui viennent nous donner un coup de main là, au mois de juin. Et bah, je l'ai noté, je vais les contacter. D'accord, comme ça, euh, voilà, moi, je, vais, je dois aller me renseigner depuis longtemps aussi. Ce euh, n'est pas difficile, mais c'est la seule façon d'aller chercher des, des finances qui aussi permettent d'avoir des gens, oui. bah, des nouveaux salariés, hein, déjà. Ça, c'est bien, ça crée de l'emploi euh, sur ces sujets-là. Et donc, euh, moi, j'ai plein d'idées. Celle-là, je la note, c'est une excellente... Il faut chercher technique. les finances. Et pour ça, il faut une structure. Alors voilà, on parle de SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ou euh, les sociétés, effectivement, qui peuvent être des associations, des sociétés, mais qui cochent toutes les cases un peu de l'open, puisqu'on prend un certain nombre d'engagements. Par exemple, comme ça, on est sûr de ne pas être dans la dérive capitalistique, le... le, le, le le représentant légal prend l'engagement de ne jamais payer plus de quatre fois le salaire moyen de ses salariés. Alors c'est drôle parce que dans toutes les entreprises comme ça, en général, les gens sont très peu payés. Ils aimeraient déjà bien avoir des salariés, c'est ça. Enfin, voilà, parce qu'ils démarrent un peu seul. Mais là, si on démarre très nombreux, etc., et qu'on arrive à avoir des salariés, il y a des engagements qui, qui sont rassurants pour tout le service public, en fait. Voilà. Okay. Et eh bien, c'est tout, Barbara. Tu, tu, je ne peux pas m'empêcher de, de dire des choses qu'on avait dit avant. Ouais, j'ai vu ça. Mais c'est donc merci parce que tu vois, Barbara, au moins grâce à ça, j'ai le relais pour le mois de juin sur les <rire> Tu as assuré, là, les trois prochains mois, tu es tranquille. Et, les trois prochains mois, ouais, je me sens mieux. là. Je vais l'écrire tout de suite. Je vais l'écrire tout de suite. Des fois, il faut pas Amadou, parler. Eric, euh, Lilia et Gada. Ok Ouais, c'est parfait. Merci encore pour tout ce que tu mets comme, comme énergie dans, dans l'organisation ouais, ouais. de ce groupe. Ouais, bon, merci, c'est bien, tu pratiques la reconnaissance. <rire> Je pratique. <rire> Allez, au revoir, Allez salut, au, au revoir à tous. Merci, à bientôt. Au revoir, au revoir. revoir. C'était passionnant. D'accord, Alexandre. Bien noté. Mirko, Natalia Diana vous voulez intervenir maintenant que la réunion est finie, j'arrête l'enregistrement. Ah ben, bah, je ne peux pas arrêter. Il faut, faut que je demande. Te... Ah. Natalia. Tu peux arrêter l'enregistrement. Oui, très bien. Ça marche.